Salut Tom Salut Flo Salut à tous Aujourd'hui, on réagit à chaud à l'une des dernières annonces de YouTube, l'évolution des notifications. Yep, et on va se baser sur leur vidéo promotionnelle pour vous expliquer de quoi il en retourne. Today, we're talking about YouTube notifications. Are you ready Donc à l'écran, vous avez la vidéo publiée par YouTube il y a 10 jours, le 11 juin 2019. Tom, un contexte C'est parti dans le YouTube game, les notifications sont un sujet extrêmement sensible. Depuis des années, leur fonctionnement est particulièrement obscur et laisse la plupart des spectateurs et créateurs perplexes. Euh, C'est perplexe plutôt vénère quand même. Bah oui, parce que des fois ça notifie et des fois ça notifie pas, et on ne sait pas pourquoi. Ça fait que des spectateurs ont l'impression que des créateurs n'ont rien fait depuis des années, et les créateurs sont frustrés parce que la majorité de leurs abonnés ne voient pas les vidéos. Alors que ça paraît pourtant simple de notifier les gens, non alors ça paraît simple, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Le problème se pose en deux parties. La première est une question technique, YouTube doit envoyer des milliards de notifications par jour. Alors on n'exagère pas avec ce nombre, lorsque par exemple Cyprien, qui est donc un seul créateur, sort une vidéo, si tous ses abonnés devaient être notifiés, ça correspondrait à un peu plus de 13 millions de notifications à envoyer juste après la sortie de sa vidéo. Et encore, c'est une sous-évaluation, puisqu'en fait il n'y a pas qu'un seul canal de notification, mais plusieurs. Les notifications par ordinateur, les notifications par téléphone, les emails, etc. YouTube annonce d'ailleurs avoir rencontré des soucis à ce niveau. Et ils ont eu des ratés, comme des campagnes de notification qui sont arrivées en retard, ou tout simplement des campagnes qui ont été perdues. Mais bon là, euh, c'est le problème de YouTube en fait. S'ils veulent qu'on regarde des vidéos et au passage nous glisser une publicité, c'est leur problème de s'assurer qu'on soit tous notifiés à temps. Ouais, et ensuite, on a un problème côté utilisateur. YouTube a tellement de contenu que les utilisateurs se sont abonnés à beaucoup, beaucoup de chaînes. La plupart en suivent des dizaines, certains des centaines, et quelques-uns des milliers. Au bout d'un moment, la fréquence de notification peut devenir tellement haute que l'utilisateur sature, craque et désactive toutes les notifications. C'est donc un problème pour les créateurs, et pour YouTube, dont l'objectif est toujours qu'on voit plus de publicité. Alors, pour essayer de ne pas noyer les utilisateurs sous les notifications tout en essayant de les notifier quand même, il y a quelques années, YouTube a sorti le concept de cloche et de notification occasionnelle. Ça a résolu les deux problèmes, moins de notifications à émettre, et euh, l'utilisateur n'était plus saturé de notifications. Mais c'est là que les incompréhensions ont commencé. De base, lorsqu'un utilisateur s'abonne à une chaîne, la cloche est dans l'état occasionnel, et l'utilisateur reçoit occasionnellement des notifications. Pour toutes les recevoir, il doit activer la cloche de cette chaîne. D'où le fait que beaucoup de youtubeurs vous demandent systématiquement de le faire. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Donc, pour être sûr de recevoir les notifications sur votre téléphone, voilà comment procéder. Tout d'abord, il faut vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte YouTube. Ensuite, il faut afficher la chaîne ou une vidéo de la chaîne pour laquelle vous souhaitez recevoir des notifications. Ensuite, appuyez sur le bouton s'abonner et enfin, activez la cloche. Et là et eh bien, si toutes les notifications sont désactivées sur votre téléphone, vous ne les recevrez quand même pas. Donc vérifions ça ensemble. Si vous avez un téléphone Android, allez dans les paramètres, allez dans les notifications, trouvez l'application YouTube, activez-les. Si vous avez un iPhone, c'est pas pareil. Allez dans les paramètres, allez dans les notifications, trouvez l'application YouTube, activez-les. Et là, normalement, vous aurez toutes les notifications que vous souhaitiez. Donc, à part présenter le concept de cloche, jusqu'alors YouTube n'avait pas vraiment expliqué, ne nous avait pas vraiment aidé à comprendre leur système. Mais voilà, dans cette annonce et la vidéo qu'on est en train de regarder, ils expliquent comment ils pensent avoir amélioré le système et un peu plus comment ça fonctionne. En dehors des améliorations d'infrastructures sur lesquelles ils ont travaillé et qu'ils évoquent brièvement, YouTube a changé principalement trois choses. Le mot occasionnel devient maintenant personnalisé. L'état personnalisé est maintenant représenté par une cloche vide qui permet de mieux la différencier de l'état toutes les notifications et de mieux comprendre qu'on ne recevra pas toutes les notifications. Enfin, un menu est disponible sur l'application euh, YouTube qui vous permet de choisir si vous voulez recevoir toutes les notifications, les notifications personnalisées ou aucune notification. C'est une révolution. Bon, en dehors de ces changements relativement mineurs, ils ont aussi donné quelques explications sur les facteurs qui entrent en compte pour les notifications personnalisées. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que personnalisé, c'est personnalisé par YouTube, pour chaque utilisateur, pour chaque chaîne. Ce ne sont pas les utilisateurs qui ont leur mot à dire là-dedans. Ensuite, les critères pris en compte pour nous envoyer des notifications sont tout d'abord l'historique global de visualisation des vidéos d'un utilisateur, la fréquence à laquelle un utilisateur regarde les vidéos pour une chaîne en particulier, aussi la popularité des vidéos de manière absolue, et enfin la fréquence à laquelle un utilisateur regarde ses notifications. Bon après, il n'explique pas comment ça entre en jeu. Dernier point abordé par cette vidéo, YouTube met désormais à disposition des youtubeurs, des indicateurs permettant de savoir lesquels de leurs abonnés reçoivent vraiment les notifications. C'est un gros plus pour les créateurs qui vont enfin savoir qui reçoit la notification lorsqu'ils publient une vidéo. Et surtout, ils vont savoir si les opérations qu'ils mettent en place, comme vous demandez d'activer de, la cloche, ont vraiment un impact ou non. En tant que créateur, on peut maintenant voir le pourcentage d'abonnés qui ont la cloche activée, mais surtout le pourcentage d'abonnés qui recevront réellement la notification, bah, car certains auront désactivé toutes les notifications sur leur téléphone. Pour jouer la carte de la transparence, prenons le cas de Qu'est-ce que tu geeks. Ça donne ça. Euh, ce qui veut dire que sur nos 1099 abonnés, seulement 83 sont sûrs d'être notifiés lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Ça fait pas fou, foule. Hein. Pourtant, selon YouTube, on est bien dans la fourchette attendue. Euh, ouais. On est dans la moyenne, on est dans la moyenne basse, mais on est dans la moyenne. Et ça correspond pas mal à nos statistiques de publication, en fait. Lorsqu'on publie une vidéo, on atteint assez facilement le stade des 100 vues, et puis, pour la suite, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on travaille pas mal sur les réseaux sociaux pour augmenter cette audience. Ouais, à ce propos, euh, vous, créateurs qui nous regardez, allez faire un tour dans vos stats et partagez-les-nous en commentaire, histoire qu'on voit qui a la bonne recette pour que ses abonnés activent la cloche. Et vous, chers spectateurs, dites-nous en commentaire si vous l'avez activé cette cloche, et ce que vous pensez de ce nouveau système. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, si ça vous a plu... Soutenez-nous sur notre page uTip Mettez un pouce en l'air Partagez sur les réseaux Abonnez-vous et activez les notifs C'était Tom et Flo, pour Qu'est-ce que tu dis Salut, Salut.